Donc. Bonsoir YouTube. Donc bienvenue. Je vais un peu éloigner la caméra parce que je vais vous montrer. Voilà. Bonsoir à Facebook. Je vais, faire des, je vais rentrer vraiment dans la base des choses, comme on avait vu la dernière fois. Et euh, je vais vous montrer comment faire les lavages. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, j'ai parlé de ceci. Ce que je vais vous montrer ce soir. Donc je vous demande d'aller sur YouTube, s'il vous plaît. Ce matin, j'ai fait la même chose, je vous ai demandé d'aller sur YouTube. donc Je fais pareil ce soir. Je vais être sur Facebook pendant 10 minutes. Et puis... Je vais continuer sur YouTube là-bas. Donc, j'ai essayé notre bougie. Une bougie parfumée. On a utilisé ça pour la méditation l'autre jour. C'était super. Franchement, regardez. Il y a de la cannelle dessus. Il y a des oranges. Il y a du sapin. Il y a plein de bonnes choses dedans. Si tu veux le collier, vous pourrez l'acheter. Quand vous, vous commandez des choses, vous dites que vous voulez le collier, c'est tout. Moi, je vous le voulez, vous voulez vendre. Donc, je vais brûler de l'encens pour ajouter à cette bonne odeur que la bougie donne déjà dans la maison. Donc, si vous arrivez sur YouTube, sur Facebook, je voudrais que vous alliez sur YouTube. Sur YouTube, c'est le même nom de Guide Academy. Si vous venez d'arriver sur youtube je vous en prie de liker la vidéo de mettre un pouce comme ça j'ai plein de choses sur la table ici plein de choses je vais vous montrer comment utiliser il y a les sels ici là et pierre je vais vous montrer comment utiliser ça et puis voilà, euh, on a plein de choses ici voilà, YouTube, là donc allez sur youtube s'il vous plaît j'ai 40 personnes ici, là-bas j'en ai 10. Allez sur YouTube. YouTube c'est le même nom. Donc je vais déconnecter ce téléphone et je vais aller sur TikTok. Je vais faire euh, ce bain que j'ai en de faire. Je vais montrer comment faire les bains de sel. Je vais aller sur TikTok. Donc, Facebook ne va tenir que 10 minutes. Maintenant, euh, 7 minutes 40 secondes. demande la présence de nos ancêtres j'enlève toutes mauvaises ondes les ondes négatives que ce soit de votre côté que ce soit de ce côté ici je demande la sagesse dans votre esprit que vous puissiez percevoir ce que je vais dire donc allez sur youtube si vous avez me regardez sur Facebook, déconnectez-vous, vous partez sur l'application YouTube avec le même nom, le Guiziga Academy. Donc je ferai, dans la journée, j'ai fait une vidéo de 2 heures sur YouTube. Ce soir, je vais encore faire, je ne sais pas combien d'heures de vidéo je vais faire. Donc je vais vous montrer les encensoirs. C'est pour vous les encens chez vous. De façon un peu plus.. J'ai beaucoup de trucs modernes que je suis en train de mettre à votre disposition. Bonjour Cafoui. Donc ça c'est des encensoirs on les utilise avec le charbon et euh, voilà avec le charbon comme ça charbon à dents. Et tu mets ça là-dedans tu es comme le voilà. donc on verra tout ça euh, j'ai donc une petite bassine là-bas pour vous montrer comment faire le lavage j'enlève toute toute mauvaise personne qui peut se connecter Nettoie votre écran nettoie vos esprits sur Youtube Youtube bonsoir, bonsoir Laissez-moi les pouces sur YouTube. J'aime quand vous arrivez, vous laissez les pouces sur YouTube. Laissez les pouces comme ça. Voilà. Facebook, déconnectez-vous, vous allez sur YouTube. Je vais vous montrer comment faire les bains, comment préparer son propre bain de sel. Donc, j'ai de l'eau ici. On va faire dans, bon, Je vais vous montrer dans l'eau comment on fait. Et puis, euh, j'ai des couleurs de sel. Voilà ça. Donc là, c'est le sel orange des couleurs de sel. On a notre bougie. Tout ce que vous voyez ici, c'est à vendre. Donc, quand vous commandez les choses, vous pouvez en avoir. Cette bougie, elle est très, très parfumée. Un très bon parfum. Et c'est beau. Il y a de la cannelle dedans. Il y a plein d'épices. Plein J'aime trop l'odeur de la bougie. Pour la méditation, c'est super. Et quand vous brûlez la cannelle à la maison aujourd'hui, aussi, ça enlève les mauvais esprits. Juste en passant. OK, bonsoir, bonsoir. Voilà. Donc, si vous me suivez ici, allez, déconnecter pour vous vous partez sur YouTube. J'essaie de pas beaucoup de fois, mais ça, vous ne comprenez pas. Il reste 3 minutes et 20 secondes. Je vais déconnecter Facebook et je vais aller sur TikTok. Donc, je ferai ce lavage ici sur YouTube et sur TikTok. Donc, ce téléphone, je vais l'utiliser pour TikTok et celui-là pour YouTube. Allez sur YouTube, le nom c'est des gifs Academy. Vous vous abonnez et vous rentrez dans le direct à partir de là. Voilà. Celui qui va entendre entend, celui qui ne va pas entendre il laisse. Ok. C'est ça que vous aimez qu'on vous supplie pour faire votre travail spirituel. en ordre de supplier. Bon, on va préparer notre ensemble d'abord. J'aurais quand même aimé que le, les gens de TikTok voient, voient tout ce que je vais montrer. Donc, YouTube, si vous m'écoutez sur pardon, Facebook, si vous m'écoutez sur Facebook, reconnectez connectez-vous, vous partez sur YouTube. Je vous charge de lumière positive. Je vous envoie des ondes positives. Lodine Olivia, bonsoir. Vicky, bonsoir. Charlene, bonsoir. Oh, la bougie, c'est comme si on a fait ça avec beaucoup d'amour. Tellement bien. Merci pour les likes et les pouces que vous avez mis sur YouTube. Facebook, allez sur YouTube. Je sais que vous êtes très têtu sur Facebook. En fait, Facebook est... <rire> Facebook, déconnectez vous partez sur YouTube. Je vais monter les lavages. Je vais vous montrer comment allumer. On va allumer la sauge. On va mettre toutes ces choses-là. Voilà l'encensoir ici. On va allumer ça. On va déposer de là. Et puis, on va mettre les feuilles dessus. Et là, vous pouvez couvrir, ça va parfumer la maison. Bon, si vous voulez vous faire la TGTS, il n'y a pas de problème. On est à. Il reste une minute 58 secondes. Et je vais couper Facebook. Bon. Vous devez vous assurer chaque jour à la maison qu'au moins une fois vous brûlez de l'encens. Et parfois vous n'avez pas l'encens en baguette, comme ce que j'ai montré ici. Parce que vous avez les mauvaises ondes qui se baladent dans la maison. Parfois, tu sors, tu es fâché. Tu regardes une vidéo qui a des mauvaises, des mauvaises ondes. Et tu as besoin de parfumer la maison pour enlever les mauvaises odeurs. Tu as besoin d'enlever les mauvaises ondes. Les mauvaises paroles qui ont été prononcées. Donc, Facebook. Mon temps est fini avec vous. Je continue sur YouTube. Le nom, c'est The Gui Academy. Donc,